<rire> FAQ. Ouais, donc là, vous avez vu, ouais. Euh, FAQ. Première FAQ. Première fois aux questions. Bon, ça fait longtemps que j'ai ma chaîne sur YouTube et pourtant c'est ma première FAQ. Bon, je vous explique, c'est tout simplement parce que j'avais peur que personne ne me pose des questions. Hein. Bon, je dis pas que la vidéo va être la, la plus excitante du monde. Hein. On est sur YouTube. On n'est pas sur you. Vous compris. Mais voilà, je tiens à remercier. Vous êtes pas des millions à m'avoir posé des questions, mais vous êtes au moins 8. Et ouais, je viens de passer un cap là, hein. Eh. Hey. 8 questions pour une FAQ là, la vidéo elle va pas être longue hein. Remarque c'est bien parce que j'aime bien les programmes courts comme ça vous arrivez, vous avez une pause, vous regardez la vidéo, vous repartez bosser, faire ce que vous avez à faire. Tout le monde y trouve son compte, moi j'ai moins de travail au montage. Non en plus sérieusement je remercie les 8 personnes forcément hein, qui m'ont posé des questions sur euh, sur Instagram. Hein, C'était sur Instagram. Et voilà et puis sans plus tarder du coup on, bah, on va commencer à répondre à ces questions. Hein, sinon hein, les gens ils sont fait pour rien poser des questions, je réponds pas aux questions c'est quand même très con. Hein. C'est parti Alors on commence par une question un peu exotique, calmez-vous là. Quel est le pays dans lequel tu tu aimerais le plus aller Alors d'abord merci pour cette première question. Alors je vais pas dire un pays, je vais dire un regroupement d'États, je vais dire tout simplement les, les États-Unis. Si on veut vraiment être précis, parce que c'est vrai que les États-Unis c'est quand même un territoire relativement large, je dirais plutôt la côte ouest. États-Unis. Et pour être encore plus précis, je dirais euh, la Californie, hein, l'état de Californie, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. San Francisco, euh, la Silicon Valley, car c'est vrai, il faut le dire, je suis très admiratif de tous ces gens euh, qui ont fondé leur entreprise là-bas. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs. Donc en toute sincérité, j'aimerais bien euh, euh, voilà, euh, visiter cette partie-là des états unis et plus particulièrement cet état. Sans plus tarder, je passe à la deuxième question. Et je suis très content qu'on m'ait posé cette question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos Et en toute sincérité, je me la pose encore. Hein. Non, plus sérieusement, euh, pour être honnête, j'ai commencé YouTube un peu par hasard. Bon, pour ça d'ailleurs, il suffit de regarder ma première vidéo. Hein, pour se rendre compte que ce n'était absolument pas prévu. Bon, vous retrouverez ce chef dœuvre hein, du 7ème art, euh, ici, hein, dans le petit coin. Si vous êtes curieux et puis si vous avez envie de vous faire mal, hein, le sadisme. Pourquoi pas Et voilà, donc comme je vous le disais, je crois que je l'ai publié un petit peu par hasard, par erreur. Tout simplement pour tester la fonctionnalité partage de vidéos sur YouTube. Oui, parce qu'à l'époque, euh, c'était euh, il y a maintenant presque 9 ans. Putain, ça nous rajeunit pas tout ça. Et bizarrement je me suis rendu compte à un moment que ça commençait enfin, il commençait à y avoir un sacré enthousiasme, un sacré engouement euh, derrière cette vidéo. Je me souviens à l'époque j'étais fin collège, on est... je crois que j'étais en troisième, et je recevais, je recevais des notifications, mon téléphone euh, vibrait, vibrait, vibrait, je recevais des notifications des gens qui commençaient à aimer, à partager la vidéo. D'ailleurs un, un truc assez dingue, euh, le matin euh, j'allais en cours, il était euh, voilà 8h30 quelque chose comme ça, euh, 5000 vues sur ma vidéo. Et le soir je revenais du collège, j'étais déjà à 10000 vues. Donc j'avais pris 5000 vues euh, en plus euh, dans la journée et ça c'était vraiment une période assez euh, assez incroyable et je pense honnêtement que si j'avais un petit peu plus pris conscience euh, bah, de, de ce qui était en train de se passer j'aurais été plus sérieux sur youtube et j'aurais fait des vidéos plus régulièrement et j'aurais essayé de hausser mon niveau je pense que j'aurais plus d'abonnés aujourd'hui et certainement une communauté plus importante ce qui est aujourd'hui mon objectif euh, sur cette chaîne alors troisième question qui est ton mentor aux jeux vidéo question intéressante de quelqu'un que je connais bien et j'ai envie de dire une chose j'ai pas de mentor parce que je suis le plus non, c'est pas crédible Non. Non, voilà, il faut être un petit peu honnête, cet individu euh, m'a battu, je crois, 8 ou 9 0 à FIFA. Donc, euh, donc voilà, il faut être bon joueur, il faut, être, euh, voilà, il faut reconnaître euh, euh, ses défaillances et reconnaître euh, mon niveau euh, pitoyable sur, euh, sur FIFA. Voilà, c'est tout. Donc je n'ai pas d'excuses, bravo à toi. <rire> C'était dur à dire ça. On ne perd pas plus de temps, troisième question. Non, moi je bafouille, on ne perd pas plus de temps. Quatrième question, déjà oui, ça, ça passe quand même. Est-ce que tu es célibataire Bon, ça y est, maintenant, j'ai laissé euh, un petit peu monter le suspense. Oui, je suis euh, célibataire, Pas ouais. se voit, non Je suis célibataire. Pas se voit. Non, plus, sérieusement, oui, je suis célibataire en même temps. Euh, faut dire que je sors de deux ans d'armée. Donc, à moins que tu sois très friand euh, des hommes, euh, <rire> l'armée, c'est pas le 1, hein, c'est pas... Ah non, c'est pas mythique, là-bas. Hein. Non, non. C'est plus un adopte mec.com, hein, ouais. On est plus dans ce délire-là, ouais, ouais. Donc, du coup, non, je suis, je suis célibataire. Hein, et mon numéro est le... Euh... Cinquième question, putain on avance c'est un truc de ouf Et là sincèrement très très bonne question, je m'y attendais pas Avec qui rêverais-tu de faire une vidéo Donc là je pense qu'on parle de vidéos On parle de, euh, de youtubeurs, hein. alors à ce niveau là euh, Je suis pas du tout difficile, enfin, je trouve que c'est sympa De s'entraider entre youtubeurs plus ou moins connus Mais je vais répondre comme ça à la question Je pense que j'aimerais bien faire une vidéo délire Humour avec Norman, j'aimerais bien faire une vidéo De high tech avec euh, Steven J'aimerais bien faire une vidéo où on parle d'Apple Et de ses produits avec Léo Duff Et j'aimerais bien faire des aventures En exploration nocturne avec voilà C'est un petit peu les youtubeurs que je suis et que j'aime bien au quotidien. Par contre, je vais prendre les devants et je vais dire les youtubeurs, enfin en tout cas le youtubeur, avec qui je n'aimerais pas faire de vidéo. Oui, j'ai le droit, c'est ma vidéo, ok Je dis ce que je veux. Euh, J'aimerais pas faire de vidéo avec avec Jojol. C'est pas... C'est pas un YouTuber que j'apprécie beaucoup, déjà dans sa manière de parler, enfin je... J'accroche pas. J'aime pas trop sa manière de parler du high-tech, à toujours vouloir faire des gros titres vachement expressifs du style « Pourquoi il ne faut pas prendre ça ?» Puis il fait des miniatures, je trouve, enfin, un peu presque putaclic, avec des titres « Le pire d'Apple ?» Point d'interrogation. Avec des questions dans les titres, on peut pas répondre, genre. « Les AirPods, valent-ils 179 euros ?» Bref, j'aime pas trop ce youtubeur, donc j'aimerais pas faire de vidéo avec lui. Et là, on passe à la sixième question. Oui, là, je m'apprêtais à faire 6 avec ma main droite, mais bon, ça va être compliqué. Est-ce que tu fais du sport Je te prends un peu mal, là. J'ai du bide, là J'ai du bide non, en vrai, j'en parlerai certainement dans une vidéo. Enfin, c'est un projet que j'ai de faire une vidéo où je parle de ça. Et pour être tout à fait transparent avec vous, je pratique le running et le tennis, voilà. Je suis fidèle à ma philosophie, hein, à un esprit sain dans un corps sain. On enchaîne avec euh, la plus originale des questions, la septième. Est-ce que tu aimes les épinards euh, Figure-toi que j'adore ça. Non, sincèrement, avec un bon pavé de saumon, je suis carrément preneur. Mais honnêtement, je suis pas un fin cuisinier, donc euh, je pense qu'il faut pas compter sur moi pour, pour faire ce plat. Voilà, malheureusement, je peux, je peux pas en dire plus. Et on termine par euh, la dernière question. Hein. Hein, euh... qui a volé l'orange du marchand ok Florian voici ce que j'ai trouvé alors là il me propose d'aller chez Orange Alors, soit chez Orange soit à l'orange bleu donc lui aussi il croit que je fais pas de sport c'est chiant hein, commencez à être vexant vous hein qui a volé, a volé, a volé l'orange du marchand Où je peux trouver l'orange du marchand ok il est pas drôle il me dit à chaque fois les mêmes trucs voilà, ça y est, on a épuisé le stock de, de questions. Hein. Euh, bah, J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Toujours pareil, hein, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous. Hein, je réponds à tout le monde. N'hésitez surtout pas aussi à me laisser un petit pouce bleu. Forcément, ça encourage, ça me pousse à me dépasser, à me surpasser. Tout le monde est gagnant. Hein, moi je voilà, bref, c'est cool. N'hésitez surtout pas, forcément, à vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos une fois par semaine. Hein, normalement, c'est tous les dimanches à 15h. Voilà. Euh, le rendez-vous euh, quotidien. Et puis d'ici là, bah, je, vous souhaite, euh, bah, je vous souhaite que du bonheur, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez salut, ciao